C'est le temps de la période des questions. Je reconnais la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. C'est une question qui a à voir avec le gâchis de milliards de dollars de la semaine. Premièrement, c'était celui d'un... Le gâchis d'un milliard de dollars aux sociétés qui euh, exploitent la 407, maintenant c'est un milliard de dollars euh, en gâchis lorsqu'on parle de fonds de COVID qui ont été remis à des, remis à des entreprises qui n'étaient pas admissibles pour le programme. La vérificatrice générale a dit, je cite, que le gouvernement n'a fait aucune tentative de recouvrir les fonds qui ont été payés aux récipiendaires, qui n'étaient pas admissibles entre-temps. Les entreprises qui avaient besoin de l'argent et qui ont été frappées de plein fouet ont dû carrément mettre la clé sous la porte. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne fait rien pour ré récupérer ces fonds de ce plan mal fichu qu'il a planifié? Le premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la chef de l'opposition, Monsieur le Président. Lorsqu'on était dans une crise massive, massive, les entreprises étaient prêtes à fermer leurs portes, on a épargné 120 000 entreprises. Et même si c'est cinq personnes par euh, entreprise, c'est 6 000 entreprises. Et devinez quoi, M. le Président? La, la chef de, de l'opposition a voté contre. Voté contre 3,4 milliards de dollars pour appuyer les entreprises. Contre 600 000 familles qui avaient besoin de cette aide. Monsieur le Président, je peux vous dire ce que ça fait. C'est que ça crée un autre... Euh, 45 000 emplois parce qu'on a perdu 1,1 million d'emplois. Maintenant, on a créé 45 000 emplois de plus. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les priorités du Premier ministre, on s'en rappellera, étaient les ventes au détail plutôt que des petites entreprises. Il y a un an, comme il le fait d'habitude, il s'est vanté de ses programmes. Des programmes décrits comme troublants par la vérificatrice générale parce qu'absolument personne ne, ne s'occupait des fonds. Et il y a des entreprises de l'extérieur de la province qui ont reçu de l'argent de nos contribuables. La demande d'accès à l'information qui a été demandée n'a même pas été vérifié. Le premier ministre Ford a pelleté cet argent hors de la porte deux jours après avoir écrit un petit plan sur le dos d'une serviette de table, mais n'a posé absolument aucune question. Une fois que l'argent a quitté la province, comment est-ce que le premier ministre a pu donner un milliard de dollars sans redevabilité alors que les entreprises ont tout perdu et ont dû fermer la porte? Le premier ministre, la euh, chef de l'opposition, n'en avait rien à faire des entreprises à l'époque. Elle ne voulait pas leur donner un seul sou. Et dans le rapport de la vérificatrice générale, on voit que ce n'est pas 100 précis. C'est que ça a pris un mois et vous me dites que les entreprises ont perdu de l'argent pendant seulement un mois. Les entreprises ont perdu de l'argent pendant toute la pandémie, encore une fois, Monsieur le Président. Ici, on parle de 225 millions de dollars qui, et s'il faut s'attaquer aux pommes pourries, on va s'y attaquer, oui. Mais que la chef de l'opposition nous critique alors qu'elle était contre 120 000 entreprises à qui elle ne voulait donner pas un seul sou. Si c'était elle qui était aux commandes, les entreprises n'avaient rien reçu. Complémentaire final. Monsieur le Président, c'est un milliard de dollars de gâchis d'argent des contribuables, mais ce n'est pas assez. La vérificatrice dit, au contraire de ce que prétend le, le premier ministre, c'est qu'il n'essaie pas de reprendre cet argent. Voilà ce que dit le rapport. 14 500 entreprises inadmissibles ont reçu des fonds. Et je cite la vérificatrice générale dans son rapport, elle dit « Le gouvernement n'a fait aucune tentative de récupérer ces montants et donc les a décrits comme étant impossibles à, à récupérer. » en nous. C'est ce de, de l'argent qui aurait pu aider les PME qui ont eu de la difficulté, qui ont dû fermer leurs portes, les manques d'infirmières qui causent beaucoup de problèmes actuellement dans le système, mais pourtant, il nous en manque encore 20 000, de, de, de demander moins d'élèves en salle de classe qui auraient pu protéger nos enfants, mais plutôt, on n'a rien fait. Quand est-ce que le premier ministre a été mis au courant de ce gâchis et quand est-ce qu'il a décidé de ne faire absolument rien? Le premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est troublant lorsque la vérificatrice générale ne prend qu'un seul... fait un rapport sur un seul mois, pas sur les 20 mois, mais sur un seul mois. Encore une fois, l'opposition n'en avait rien à faire des PME. Il n'en avait rien à faire si 600 000 personnes perdaient leur emploi. On est le gouvernement qui accueille les PME, qui euh, aide le simple citoyen. Le, les néo-démocrates n'ont même pas appuyé notre 1,4 milliard de dollars en investissement. Les 20 000 entreprises, l'opposition les, les a laissées à la rue à faire la quête. Nous allons les appuyer, les PME, et on demande à la vérificatrice générale d'être beaucoup plus précise dans ses rapports. Intervention du Président à l'Ordre. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question est aussi au Premier ministre. On sait que plus de 10 000 personnes ont perdu la vie, tragiquement, à raison de la pandémie. Chacune de ces personnes en était une qui était aimée, qui a quitté ce monde sans famille, seul, ça a traumatisé les êtres chers, les membres de la famille et les, aidants et les travailleurs. Nos héros de la santé ont même perdu la vie, mais ils n'avaient pas accès aux EPI dont ils avaient besoin. Des milliers de propriétaires de PME ont dû mettre la clé dans la porte de leurs rêves. Le moins qu'on puisse faire, c'est de s'assurer que ça ne se reproduit jamais. Donc, ma question, c'est quand est-ce que le premier ministre révisera la performance de l'Ontario dans cette pandémie pour s'assurer qu'on soit préparé et que cette situation ne soit jamais revue. Le leader parlementaire du gouvernement, merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée de l'autre côté. En fait, on a commencé au cours de la pandémie. On est le premier gouvernement qui a mené une, euh, une étude du Réseau des soins de longue durée, et nous avons travaillé sur certains manques à gagner. Euh, il y avait un manque de pays au cours du début de la pandémie. On a vu comment les autres territoires de compétences fonctionnaient. C'est la raison pour laquelle le, le ministre des Services gouvernementaux s'est assuré qu'on ait accès aux pays. C'est la raison pour laquelle le ministre du Développement économique s'est assuré que nous ayons des ressources ici chez nous pour avoir accès aux EPI. C'est la raison pour, aussi pour laquelle le ministre de l'Éducation, au début de la pandémie, a fait ce qu'il devait faire pour s'assurer que les élèves puissent retourner à l'école de façon sécuritaire. On a été à la tête du pays. La ministre de la Santé aussi a augmenté les capacités de dépistage de 5 000 à 100 000. Donc, on a travaillé tout le long de la pandémie. La pandémie n'est pas tout terminée, on travaille encore. Intervention du président complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on doit faire, c'est nous assurer que le meilleur intérêt de la population et que leur sécurité soit mise à l'avant-plan. On doit s'assurer de toujours avoir de, de bonnes réserves de pays. Il faut s'assurer que les PME soient appuyés, protégés depuis le début. Et il faut s'assurer que nos salles de classe soient des endroits où les enfants peuvent être en sécurité. Il faut nous assurer aussi que cela ne se reproduise jamais. On sait que les libéraux ont eu la commission sur le SRAS et on n'a clairement pas appris les leçons qu'on aurait dû apprendre. Le gouvernement doit apprendre des erreurs. Et de ce qui s'est bien passé, les Ontariens le méritent. Mérite cette redevabilité. Quand est-ce que le premier ministre lancera une étude ouverte et publique transparente sur la façon dont la, la province a géré la pandémie? le leader parlementaire du gouvernement. Clairement, il y aura des leçons à tirer de la façon dont le gouvernement à traiter la pandémie. Je suis d'accord avec la chef de l'opposition. Il y a eu le rapport de la DUSRAS sous le du gouvernement libéral précédent qui n'ont absolument rien fait pour en apprendre des leçons de cette crise. C'est la raison pour laquelle on a fait face à un manque de pays. C'est la raison pour laquelle on avait seulement une capacité de dépistage de 5 000 tests par jour. C'est la raison pour laquelle notre capacité en soins intensifs que la population dans la province de l'Ontario, l'un des territoires de compétence les plus. Riche de l'Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle ces capacités se sont retrouvées sur les genoux parce que les libéraux n'ont pas appris des leçons de, du SRAS. Ils n'ont pas fait les investissements en soins de longue durée, en éducation. Il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. J'entends le député de Ottawa sud qui euh, est frustré parce qu'il était adjoint parlementaire au cours de cette crise. Complémentaire final. Monsieur le Président, c'est une réponse très décevante du leader parlementaire du gouvernement parce que ce n'est pas une question parlementaire ici. Les Ontariens savent à quel point ça a été difficile comme situation et à quel point c'est encore difficile. On peut et on doit apprendre de cette pandémie, nous tous. On peut et on doit faire mieux. C'est ce que méritent les Ontariens. ontariennes. il faut être prêt pour tout autre élément qui nous frapperait dans l'avenir. On a eu une étude en mai dernier, le gouvernement fédéral a dit qu'il fallait faire une étude. Tout gouvernement responsable demandera une enquête publique dans cette pandémie et sa gestion. Afin qu'on puisse tirer des leçons cette fois-ci, voilà ce que méritent les Ontariens et Ontariennes. Est-ce que donc le premier ministre fera la chose responsable et s'engagera à demander une enquête publique complète et indépendante sur la façon dont on a géré la pandémie de COVID-19 ici dans la province de l'Ontario le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, j'apprécie le fait que la députée ne veuille pas parler du des échecs du gouvernement libéral précédent parce qu'il y a un moment où la chef de l'opposition travaillait main dans la main avec le Parti libéral et a aidé à créer ces, manques que nous, ces échecs que nous avons vécus. Mais nous tirons les leçons de la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manques à gagner, en, tout en entre autres avec les EPI, avec la capacité euh, des soins intensifs, euh, avec la prévention et le contrôle des infections. Il y a eu des manques à gagner dans le système scolaire. Mais alors qu'on a pris le pouvoir en 2018, le premier ministre s'est engagé à rebâtir la province de l'Ontario avoir plus d'hôpitaux, 30 millions en soins de longue durée de plus, d'élargir la capacité des soins intensifs. Nous avons réouvert 600 écoles qui ont été fermées par les libéraux. Est-ce qu'on a tiré des leçons? Oui, il y en a tiré. Nous allons commencer à tirer des leçons après la pandémie, pas en plein milieu. député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Un nouveau rapport de la vérificatrice générale montre que le gouvernement Ford n'a pratiquement pas fait de, de progrès sur l'amélioration des soins de longue durée pour empirer la situation. Le rapport de la vérificatrice générale montre aussi que les mets offerts aux résidents ne contiennent même pas assez de nutriments pour assurer la santé des gens. On, a, on se rappelle des rapports des forces armées sur la façon dont les foyers de soins de longue durée étaient nourris de force, qu'il y avait trop de sucre, pas assez de fibres, trop de sel dans la nourriture. On veut améliorer la situation dans ces foyers de soins de longue durée. Quand est-ce que le ministère agira afin de garantir que les résidents des foyers de soins de longue durée reçoivent des mets appropriés sécuritaires selon leur plan de soins? Le leader parlementaire du gouvernement. La députée sait qu'il y a un projet de loi très important sur le sur, au feuilleton y qui sur les soins de longue durée qui traite des inspections qui incluent des normes de soins euh, qui, à la pointe, euh, de, qui sont à, à la fine pointe des normes ici en Amérique du Nord. Afin d'aller de l'avant, il faut engager 27 000 PSSP de plus. C'est ce qu'on fait actuellement. On travaille évidemment avec nos collèges communautaires afin qu'on puisse former ces infirmières. Nous allons former 2 000 infirmières de plus. Il faut aussi bâtir la capacité. On en a parlé sur le fait que les aînés dans nos hôpitaux, dans les soins, aiguës, qu'on a un manque de personnel. C'est inapproprié. C'est la raison pour laquelle nous avons établi plus de lits en soins de longue durée afin que la population ait accès à des foyers de soins de longue durée, de la fine pointe de la technologie. C'est important pour nous, M. le Président. Complémentaire. Avec tout le respect que je dois aux leaders parlementaires du gouvernement, c'est une chose d'engager la PSSP, c'en est une autre de presque de les payer des miettes pour le travail qu'ils font. Le gouvernement PSSP peut, peut essayer de blâmer la pandémie, mais, de, mais on n'a pas agi sur les recommandations précédentes du, de la vérificatrice générale. Certains organismes ont essayé de faire des progrès sur euh, les suggestions du ra rapport, euh, par exemple. Un foyer a offert euh, des stratégies ou webinaires pour euh, aider avec les plans de soins, avoir plus euh, de, de membres du personnel. Les groupes de défense des droits ne devraient pas être les seuls à mettre en place les recommandations du rapport de la vérificatrice de la vérificatrice générale, c'est le travail de la ministre de le faire. Quand est-ce qu'on va aider les foyers de soins de longue durée à bâtir la capacité nécessaire et améliorer les conditions des résidents vulnérables des soins de longue durée? Le leader parlementaire du gouvernement, on a commencé à travailler depuis le, jeu, le premier jour avant même d'être euh, élu. On s'est engagé à améliorer les soins de longue durée. On, euh, on s'est engagé à mettre fin à la médecine du couloir. On s'est engagé à engager 27 000 PSSP de plus, établir 30 000 places en soins de longue durée de plus. On a aussi établi euh, des équipes santé. On a fait des investissements de classe mondiale, des milliards de dollars à Ottawa dans un nouvel hôpital dans, et dans la région de Peel. Hier, de la région de sept députés, on a fait le plus grand investissement dans l'histoire de. Cette province, en soins de santé, avec un nouvel hôpital, le député de Brampton a travaillé très fort pour améliorer les soins de santé dans sa collectivité en demandant ce nouvel hôpital pour la population. Je suis déçu que la députée de l'autre côté, et le reste de ses collègues, aient voté contre tous ces investissements, mais on fera le travail quand même. Question, député de Scarborough-Rouge Park, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Citoyenneté et du multiculturalisme, comme vous le savez. Nous avons une grande diversité dans cette province. C'est vraiment l'une des richesses de cette province. On, ça nous permet d'avoir une meilleure innovation, de diminuer les risques et d'avoir de nouvelles possibilités pour le développement économique. Toutefois, il y a des gens dans la province qui sont affectés par des obstacles systématiques, systémiques qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Et c'est la raison pour laquelle de défoncer ces obstacles est essentiel, mais c'est aussi important pour les entreprises. Est-ce que le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour s'assurer que l'Ontario soit plus inclusif pour tous? Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme, merci, je remercie le député de sa question et pour son bon travail pour ses concitoyens et concitoyennes. C'est toujours un honneur et un privilège de prendre la parole ici en Chambre pour parler de l'excellent travail que fait notre gouvernement sous le leadership de notre premier ministre pour bâtir une province plus inclusive. inclusive. Nous allons investir 8 millions de dollars de plus dans notre énoncé économique d'automne, on l'a annoncé. Nous allons nous assurer de travailler avec nos partenaires communautaires pour apporter de vrais programmes qui livrent la marchandise sur un vrai changement. En tant qu'ancien propriétaire de PME moi-même, je sais de première main qu'il y a des défis auxquels on fait face lorsqu'on est noir, autochtone ou issu d'une autre communauté, lorsqu'on essaie d'avoir, d'ouvrir une PME simplement pour appuyer nos familles. On continuera à se battre pour des possibilités équitables pour tous dans la province de l'Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir qu'on a fait beaucoup de progrès pour la population de la province. Ces gestes sont essentiels pour bâtir une province encore plus inclusive pour tous. Alors qu'on se concentre sur la reprise, on sait qu'il y aura des questions systématiques et complexes comme la discrimination à et l'intolérance et c'est essentiel d'agir pour euh, l'économie de l'Ontario. Que fait le gouvernement pour s'assurer que notre province inclut les Ontariens et Ontariennes de toutes les couches de la société? Le ministre, j'aimerais remercier mon collègue pour sa question importante, notre gouvernement s'engage absolument à identifier et à agir immédiatement afin de s'attaquer à toutes limite qui affectent les gens et les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons um, investi pour aider les employeurs à diversifier leur main-d'œuvre. On a dit oui à 5 millions de dollars en subventions aux, aux entreprises pour aider les entreprises qui veulent faire croître leur entreprise. J'aimerais remercier le Premier ministre, le ministre des Finances et tous mes collègues d'avoir travaillé avec moi afin de bâtir ces programmes qui aideront et assureront une meilleure inclusion économique et bâtiront une province encore plus forte. Merci, Monsieur le Président. Député d'Umber River, Black Creek, merci. Au premier ministre, pendant trois ans, Viver qui ne peut plus parler, est un résident d'un foyer de soins de longue durée à but lucratif, euh, qui est exploité par Sierra. En octobre, la sœur de Vivek a découvert une plaie de lit sur son frère et ensuite elle s'est rendu compte que la plaie pourrissait sous les bandages. La sœur de Vivek l'a donc amené à l'hôpital. Il a été traité comme une non-urgente. Il a été admis à l'hôpital. On, on lui donnait sept intraveineuses par jour si on ne l'avait pas envoyé à la si on ne pas amené à l'hôpital il en serait décédé j'envoie maintenant une photo de ce patient au premier ministre qui montre ses plaies et montre à quel point certaines personnes souffrent dans nos foyers de soins de longue durée après tout ce qui s'est produit comment est ce qu'on peut permettre à de telles situations de se produire dans la province de l'ontario le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je ne connais pas le, le cas de cette personne. Évidemment, un incident tel que celui-ci n'a pas sa place en Ontario. On est un territoire de compétence les plus riches en Amérique du Nord, et malgré les défis auxquels on fait face au cours de, pendant la COVID, il n'y a aucune excuse pour la, de, de mauvais soins aux personnes. C'est la raison pour laquelle on investit immédiatement pour améliorer les, la, la quantité de soins par patient à quatre heures par jour, qu'on engage plus de PSSP et que l'on crée plus de lits en soins de longue durée. On savait que c'était un problème avant qu'on prenne le pouvoir, comme je le crois tous les députés, étaient au courant. On l'a entendu en campagne. Il fallait agir sur le plan des soins de longue durée. Donc, Monsieur le Président, avant de quitter ici, les députés auront la possibilité d'aider à bâtir euh, la, sur ce terrain en améliorant la situation des foyers de soins de longue durée pour les générations à venir. Et j'espère que tous les députés le feront. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. On arrive aujourd'hui, heureusement, l'hôpital a sauvé la vie de Vivek, mais un mois après qu'il ait été admis, Viberg est encore à l'hôpital et reçoit six intra... sacs d'antibiotiques par jour pour se... être traité. Pamela, sa sœur dit que l'hôpital lui a dit que Viberg doit retourner à son foyer de longue durée afin de ne pas perdre sa place. Pamela m'a dit qu'elle ne veut pas le renvoyer là, et elle s'inquiète que s'il y retourne, il ne survivra peut-être pas. Monsieur le Premier ministre, que ferez-vous maintenant, pour aider cette famille qui, est un, qui a des besoins de façon désespérée. Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, Monsieur le Président, je suis certain qu'on peut parler avec le ministre là-dessus, mais j'apprécie qu'il ait posé sa question. C'est une question importante qui a sa place en période de questions parce que ça souligne les défis auxquels on a fait face dans les soins de longue durée. On n'a jamais dit que les soins de longue durée étaient parfaits ici dans la province. En fait, on a été déçus que, sur le fait que depuis beaucoup trop longtemps, ce, cette, ces soins de longue durée n'étaient pas une priorité pour les gouvernements. Il y a eu quatre mandats différents pendant 15 ans. Pour régler les problèmes dans les foyers de soins de longue durée, ce n'est pas un secret. Notre population est vieillissante. C'est la raison pour laquelle on agit de façon agressive. Le ministre des Affaires municipales et du logement dépose des arrêtés de zonage municipaux. Mais l'opposition est, est contre 27 000 nouveaux PSSP, contre une amélioration au système. Mais il aura la possibilité de voter pour un projet de loi qui réglera la preuve, la, le problème. Nouvelle question au mini à la ministre de la Santé. Au cours du discours du trône, on a dit que la pandémie a montré les échecs de gouvernements successifs aux paliers provinciaux et municipaux. La conséquence a été qu'on avait un réseau de la santé qui n'était pas prêt à gérer cette crise. Non seulement est-ce qu'on qu continue à, co à planifier à court terme, mais on continue de bâtir sur la capacité à long terme. La ministre a annoncé récemment qu'on irait de l'avant avec un, un élargissement des services à Peel. Quand est-ce qu'on passera à la prochaine ronde d'approbation pour Bowmanville? Ministre de la Santé, merci pour la question. Je suis tout à fait contente de pouvoir faire une mise à jour sur le projet de redéveloppement Liquid à Bowmanville. Le Health, le projet à Bowmanville, va renouveler l'infrastructure et élargir les installations pour les programmes et les services, par exemple, les urgences. Euh, les unités euh, euh, patients et euh, l'imagerie diagnostique euh, service de soutien. Le projet est intégré dans notre plan d'infrastructure infrastructure, euh, multi et, et dans les premières étapes de notre projet de planification capitale. Le ministère continue de collaborer avec euh, nos autorités locales pour euh, planifier la mise en application. Nous nous engageons à investir dans le système de santé euh, tenant compte des besoins et priorités euh, et la planification adéquate. Merci. Question complémentaire. Merci, sont complémentaires. Merci Président. Président. Le gouvernement précédent n'a pas fait grand-chose pour euh, faire progresser ce projet. Merci au, au ministère de la Santé pour avoir alloué de, euh, un financement pour la planification et un soutien financier pour... Euh, euh, une piste d'atterrissage d'hélicoptère pour l'hôpital. Pendant la planification et grâce au port effet, nous sommes plus près de lancer les travaux. Est-ce que le ministre sera une ministre qui fait plus que simplement parler et qui va agir? Ministre de la Santé, merci encore une fois pour la question et je suis heureuse de dire que le projet de développement à Bowmanville pour Lake Ridge Health, le programme de euh, déplacement euh, d'un helipad, piste d'atterrissage hélicoptère. Nous avons négocié avec la municipalité régionale. Une fois terminé, ces travaux vont permettre à l'hôpital à, à Orange euh, de, de déposer et de chercher des euh, patients euh, et va bah, augmenter euh, l'efficacité pendant le redéveloppement de, du nouveau site euh, hôpital. Nous allons continuer d'investir dans des projets capitaux pour que les hôpitaux puissent faire face aux besoins croissants des patients et donner la priorité aux patients et aux familles à travers l'Ontario. Question euh, euh, député de Bruce Gray. Euh, merci pour l'effort excellent fait par euh, ce ministère pour Canada-Carleton. Il y a une demande croissante de services pour les enfants euh, qui ont des besoins spéciaux. Lorsque les enfants euh, ont souvent des problèmes qui posent des risques euh, pour leur comportement, leurs apprentissages, euh, il faut euh, offrir des services aux personnes ayant des besoins sociaux. Euh, par exemple, thérapie occupationnelle, physiothérapie et euh, euh, thérapie du langage. Euh, ma question euh, pour le ministre, que fait notre gouvernement pour euh, faciliter euh, l'éducation des, euh, des enfants ayant des besoins spéciaux Ministre des enfants, des, des communautés et des services sociaux. Merci, Président, et merci aux députés de Bruce Gray, Owen Sound. Euh, pour cette euh, euh, contribution importante à ces euh, électeurs et pour cette question importante. Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'accessibilité euh, des services. Euh, J'ai entendu les familles euh, d'enfants euh, qui ont des besoins spéciaux dans ma circonscription et c'est pourquoi nous augmentons l'accessibilité. La, nous investissons dans un nouveau centre intégré de traitement dans l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario. Et, et le centre pédiatrique de recherche. Euh, la nouvelle installation va réduire euh, le besoin de, de se déplacer dans des centres différents pour euh, obtenir des services, par exemple, euh, hérothérapie, physiothérapie, euh, langage euh, et autres. Nous promettons de soutenir les enfants avec des besoins spéciaux. Euh, à, euh, des institutions comme celles que je viens de mentionner. Le député de Bruce Gray-Holstein, merci encore une fois à la ministre pour sa réponse, pour ses efforts. Le gouvernement a annoncé 240 millions de plus sur quatre années pour réduire les listes d'attente et pour renforcer les capacités pour l'intervention précoce et pour la réadaptation pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Nous soutenons donc des actions pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux pour aider leurs familles, pour promouvoir leur santé et leur bonheur. Ministre, est-ce que le ministre veut bien expliquer quels sont les services offerts par ce nouveau centre de traitement, ministre des Enfants, des Communautés et des Services sociaux Merci, Président. Merci pour la question. Pour les enfants avec des besoins multiples ou complexes, euh, il y aura donc euh, dans un seul euh, centre des équipes euh, multidisciplinaires pour offrir des plans de soins. Il y a des euh, sites, huit sites à travers la région. Euh, en ce moment, euh, à cause de ces huit sites différents, il est difficile de coordonner les services. Donc, nous offrons des besoins des services plus accessibles dans le même endroit pour que tout le monde puisse recevoir les services tous les ans. Et nous allons rajouter au nombre de places pour des services et nous allons rassembler les professionnels dans un seul endroit pour soutenir les enfants avec des besoins spéciaux. Merci. Question suivante. Député d'Antoine-Sainte, ma question pour le Premier ministre. Président, demain, c'est la journée internationale des personnes euh, ayant des handicaps. Il faut euh, célébrer les progrès faits par ces personnes. Mais il y a également quelque chose de triste. Pour la première fois, dans une lettre aux au leaders des partis politiques, l'alliance euh, des personnes handicapées euh, signale que le gouvernement. Euh, n'a pas tenu ses pro promesses concernant l'accessibilité euh, euh, pour rendre pleinement accessible euh, l'Ontario d'ici 2025. Il y a eu des années de promesses non tenues par des go gouvernements divers depuis qu'il y a eu adoption à l'unanimité de la loi relative en 2005. Que va faire le gouvernement pour... Euh, Tenez sa promesse pour que l'Ontario soit accessible aux personnes ayant des handicaps. Gouvernement, leader parlementaire, merci pour la question. Je sais qu'il qu a toujours euh, été. Euh, euh, Bon défenseur des droits des personnes handicapées a contribué à aider le ministre à comprendre les besoins des personnes handicapées. Je sais qu'il reste toujours beaucoup de travail à faire à travers la province et nous continuons de travailler sur ce dossier. Il y a des actions différentes qui ont été identifiées et nous continuons à travailler avec les partenaires, par exemple les municipalités, c'est quelque chose que nous allons commencer à essayer de, de, de faire, d'améliorer la situation même de notre euh, Assemblée. Mais je ne peux pas donner aux députés une réponse qui, qui, qui euh, serait euh, complète, mais nous savons que c'est un dossier important, nous travaillons là-dessus. Question complémentaire. Merci, Président. Merci, mais reconnaître que nous n'avons pas tenu les promesses d'accessibilité pour 2,6 millions de personnes dans la province et que nous n'allons pas atteint la cible euh, législative. Législa... Euh, prévu d'ici 2025, euh, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer euh, d'agir. Ce que nous avons constaté depuis que le rapport de l'honorable David Hanley, il y a plus de 1000 jours, et dans le rapport, M. Onley. Euh, Décrit les barrières terribles pour les personnes ayant des handicapés euh, dans les soins de santé, dans les écoles, dans l'emploi, dans les espaces publics. Nous n'avons pas, pas besoin de réinventer la roue. Euh, Monsieur Henley et d'autres nous ont montré euh, la voie. Ce qu'il nous faut, un plan dans les six derniers mois de ce euh, gouvernement. Euh, J'ai proposé mon propre plan. Est-ce que vous allez adopter mon plan ou proposer votre propre plan? Parce que c'est ça qu'il faut. Ils, les personnes handicapées ont besoin d'une réponse. Euh, ministre, euh, pam, leader parlementaire du gouvernement, les députés raison nous voulons nous assurer qu'à la maison, euh, les, les gens puissent euh, faire des travaux pour faciliter le, leur vie euh, chez eux. Et nous pouvons commencer avec cela. Et, euh, et le ministre responsable de la Fondation Trillium investi euh, également beaucoup pour les organisations communautaires à travers la province et les ministres responsables des personnes âgées et des handicaps. Il y a également de nombreux programmes pour euh, lancer des initiatives à cet égard. C'est très important. Mais je sais, nous savons euh, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Évidemment, tous les nouveaux foyers de soins de longue durée euh, que nous allons. Euh, euh, bâtir, vont être complètement accessibles, auront tout, euh, les toutes les installations euh, qui ont été identifiées il y a longtemps. Il y a, reste, il y a beaucoup de travail à faire. Je le sais, nous le savons. Le ministre responsable euh, se penche sur le dossier et aura sans doute euh, plus à dire. Député de Hier, le vérificatrice a révélé que le gouvernement a envoyé presque un milliard de dollars pour des entreprises non admissibles pour la subvention pour les petites entreprises. Il y avait un manque de contrôle qui aboutit à l'approbation de demandes euh, suspectes, y compris des entreprises à l'extérieur de l'Ontario. Le gouvernement, en fait, c'est une version euh, terrible de Oprah. Euh, vous, vous aurez la subvention. Vous, à l'extérieur de l'Ontario, vous aussi. Vous n'êtes pas inadmissible, tant pis vous êtes euh, nous allons vous donner une subvention, mais les secteurs que nous avons ciblés, vous, vous n'avez pas de subvention. C'est nous qui allons décider quelle entreprise inadmissible va être subventionnée. C'est inacceptable. Quand est ce que le gouvernement va arrêter de faire euh, erreur après erreur qui coûte des milliards de dollars aux contribuables? Ministre des Finances, merci, président. Vous savez, il est inacceptable euh, d'entendre cette question. Est-ce que les députés ne croient pas que soutenir les petites entreprises c'est la bonne chose à faire Les députés d'en face, elles ne savent pas que la vérificatrice parle d'un moment dans le, où euh, un moment seulement et que les petites entreprises souffrent depuis 21 mois. Nous soutenons les petites entreprises. Depuis mars 2020, lorsque vous lancez un plan d'action de 19 milliards de dollars, je crois que le député d'en face ne voudrait pas aller consulter ces petites entreprises pour dire Vous avez eu du mal, vous avez souffert, nous, vous devez rendre l'argent. Ils ont fait une demande de bonne foi. Ce sont des gens travailleurs de cette province. Nous ont continué de soutenir les petites entreprises et leurs familles. Question complémentaire. Merci, Président. Le Premier ministre dit que le problème avec les subventions pour les prises entreprises c'est parce qu'ils s'étaient pêchés pour envoyer des fonds. Ben, le programme a été lancé en janvier 2021, dix mois après le début de la pandémie, dix mois. Ce qui plus est, le Premier ministre a dit, je cite malheureusement, il y aura toujours de la fraude. Et maintenant, ils essaient de blâmer les petites entreprises lorsqu'en fait, c'est leur système qui n'a même pas pu filtrer les entreprises inadmissibles ou qui ne sont même pas en Ontario. Le président, ce gouvernement euh, a trahi les Ontariens, trahi notre confiance. Mais presque à la fin de leur mandat, est-ce que ça vaut la peine même de poser la question quand est-ce que le Premier ministre va avoir une administration qui fonctionne Le ministre des Finances. Ben, je ne sais pas où commencer avec euh, cette question. Le problème, euh, avec les députés d'en face, euh, ben, peut-être euh, tous les députés d'en face euh, oublient en mars 2020 un milliard de euh, subventions pour les loyers, pour les primes d'assurance euh, du travail, euh, les reports d'impôts en mars 2020. Et Nous continuons, hein, nous avons continué ce programme. Est-ce que vous allez dire aux petites entreprises euh, euh, beaucoup des petites entreprises dans ma circonscription m'ont dit que cette subvention... Ordre, s'il vous plaît. Opposition, ordre. Continuez, ministre. You, Merci, Président. Bon nombre de ces petites entreprises ont dit que la différence entre notre soutien euh, pendant qu'ils en avaient besoin, de, ça fait la différence entre continuer de, de travailler ou de fermer boutique. Et nous avons soutenu les petites entreprises partout en Ontario. Question suivante. Euh, député de Halliburton, euh, Lakes. Euh, pour le ministre des Transports, euh, après 15 années de, de gouvernement libéral, la vie est devenue difficile pour les gens qui habitent le nord de l'Ontario. Les gouvernements euh, libéraux n'ont pas bien entretenu. Les routes ont annulé le euh, le rail pour passagers n'ont pas investi euh, dans euh, la région qui en a tellement besoin. Les Ontariens veulent que ce pays, ce gouvernement soit différent avec le Nord. Ministre des transports, dites-nous ce que fait le gouvernement pour compenser plus de dix années de négligence pour offrir des transports meilleurs dans le Nord. Ministre des transports, merci beaucoup, Président, merci pour la question. J'ai été heureuse de visiter Thunder Bay cette semaine pour annoncer un investissement de 171 millions de dollars pour refaire 94 voitures de transport go à l'usine de Thunder Bay. C'est un accord qui est bon pour les transports publics et pour les gens de Thunder Bay. Cet accord, en plus de notre... Engagement pour acheter 60 nouveaux, euh, nouvelles voitures en train de maintenir 400 bons emplois dans l'usine de Thunder Bay. Ce gouvernement va toujours défendre les intérêts des gens du Nord qui sont très travailleurs après des années d'avoir de, euh, de, été négligés par le gouvernement précédent. Nous voulons euh, soutenir l'expansion euh, du rail du, des transports GO à travers les régions député de Quarter Lakes. Question complémentaire. Merci beaucoup, Président. Et merci à la ministre pour sa réponse et pour son, son travail pour aider le, le nord de l'Ontario. C'est une très bonne nouvelle pour le, le nord ouest de l'Ontario et pour l'expansion de Go. Et je comprends que le gouvernement euh, fait des choses qui vont aider le nord-est suite à la décision irresponsable des libéraux d'abandonner le rail pour passagers. Et il faut des changements. Et le nord-est euh, nous demande des soutiens. Ministre des transports, que va faire le ministre pour corriger les torts du gouvernement libéral pour rétablir le service de passagers rail dans le Nord Merci pour la question. Comme le député l'a dit, les libéraux ont déçu les gens du Nord. On euh, annulant euh, soudainement euh, le service et euh, passager. Nous avons investi 5 millions de dollars pour améliorer les voies, pour euh, rétablir le service euh, passager. Nous avons annoncé, annoncé une euh, gare pour euh, Northland pour les passagers à Timmins et nous avons déjà fait un voyage essayé de Toronto à Timmins. C'est une énorme étape pour le rétablissement de ce service pour que ça devienne une réalité. Je suis heureuse de dire que nos efforts pour rétablir le service passager a été bien reçu. Nous avons fait une promesse aux gens de l'Union de l'Ontario et notre gouvernement tient cette promesse. Question député de London West. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre... Alexander Lynn habite à deux minutes de l'école publique sur Arthur Curry, une école bâtie dans ma uh, circonscription il y a quatre années. Il y a 22 salles uh, de classe portables. Uh, ça veut dire que uh, ma fille va sans doute uh, être envoyée en bus de l'autre côté de la ville. Uh, Alexander uh, est paniqué. Lorsqu'il y a une nouvelle école qui ouvre dans un quartier, il faudrait s'attendre à ce que les, les, les jeunes de ce quartier puissent assister à des classes dans cette école. Est-ce que le gouvernement euh, va dire que les fonds demandés par la commission scolaire de Thames Valley pour de nouvelles écoles dont on a urgentement besoin va euh, être approuvé Ministre de l'Éducation, je sais qu'il y a une croissance rapide à London. J'ai consulté un bon nombre euh, de députés, par exemple Jeff York également, et euh, je peux m'engager à continuer d'investir dans les améliorations dans de nouvelles écoles à London. Euh, dans ce tour euh, des informations qui vont être euh, bientôt révélées. Nous avons investi à peu près 14 milliards de dollars sur 10 années. Et cette année seulement, nous avons annoncé avec euh, le ministre de l'Infrastructure, euh, euh, renouvellement et expansion de 26 nouvelles écoles, 20... Euh, euh, euh, addition et 3 000 places de euh, soins de garde des enfants euh, dans nos écoles et euh, nous je sais qu'il y a plus à faire mais le gouvernement va faire ce qu'il faut Une question complémentaire l'école euh, publique de Curry était à capacité presque dès son ouverture là euh, il y a trop euh, d'élèves deux fois plus que le nombre d'élèves prévus. la commission scolaire planifie deux nouvelles écoles pour euh, répondre à la croissance démographique dans le nord ouest de, de London. Euh, Doris Martin a une enfant à l'école et une enfant, un enfant, un garde d'enfant. Elle s'inquiète que les écoles qui étaient déjà trop petites se euh, montrent une manque de vision et la planification est mauvaise, les personnes responsables perdent leur emploi dans d'autres industries, d'autres secteurs. Est-ce que le ministère va, va investir dans London, qui connaît une forte croissance démographique? Euh, ministre de l'Éducation, nous allons continuer d'investir dans les nouvelles écoles euh, pour euh, l'expansion des systèmes scolaires des écoles. Nous savons qu'il faut que les enfants aient accès à des installations scolaires dans leur communauté. Nous avons investi euh, euh, plus de euh, 500 millions de dollars pour euh, de nouvelles écoles par rapport à 600 écoles fermées avec le gouvernement précédent. Ce n'est pas seulement l'école, c'est l'entretien. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, 15,9 milliards de euh, réparations, de retard dans les réparations qui auraient dû être faites pendant le gouvernement euh, précédent. Nous investissons 1,3 milliard de dollars par année pour les réparations. Nous investissons avec les ministres de l'Infrastructure et nous, notre gouvernement, nous allons nous assurer que les enfants de London aient les écoles qu'ils méritent. Question suivante, député de York Center. Merci, euh, Président. Pour le ministre de la Santé, il y a six semaines, la table des sciences a suggéré que l'Ontario doit euh, adopter... un un mandat pour les travailleurs de la santé. Le gouvernement euh, dit s'opposer au mandat, mais les hôpitaux ont imposé des mandats. Il y a des milliers de travailleurs de la santé qui ont été suspendus de leur fonction. Il y a trois jours, la table de séance a dit qu'il y a peut-être de nouvelles restrictions nécessaires à cause du manque de personnel. Non seulement le gouvernement n'a pas contre cela. Le gouvernement est incapable de, de faire augmenter le nombre d'infirmiers pour répondre à la demande. Question pour le ministre de la Santé. Des maths, un chiffre, pas des points de discussion. Combien de nouveaux infirmiers ont été rajoutés aux hôpitaux depuis mars 2020? Est-ce que le nombre total d'infirmiers dans les hôpitaux a en fait baissé? Est-ce que c'est plus d'infirmiers ou moins d'infirmiers et combien? Leader parlementaire du gouvernement, dès le début, il nous a semblé important de, de laisser les autorités de santé prendre des décisions selon les besoins de leur communauté, c'est pourquoi nous avons pris des décisions concernant un éventuel mandat pour les vaccins question complémentaire. Président, c'est étonnant, euh, je pose une question concernant combien d'infirmiers ont été euh, rajoutés ou perdus et le ministre de la Santé ne, ne veut pas répondre. Le leader parlementaire a simplement parlé concernant n'a pas répondu non, non plus. Alors, question complémentaire. Il y a une semaine, le chef de la table des sciences parlait de la réévaluation de la transmission du virus. Contrairement à ce qu'on nous disait depuis 20 mois, la transmission, ce n'est pas des gouttelettes, c'est les aérosols. Bien sûr, on sait cela depuis le début de l'été 2020. Le chef de la table des sciences a dit que le plexigas fait plus de mal que de bon, parce que ça trouble la, la, la distribution de l'air. Et, la ministre a dit qu'elle consulte toujours le chef médecin hygiéniste. Peut-être qu'il peut qu faut avoir une, un appel Zoom pour discuter de l'utilisation du plexiglas. Euh, et dire que puisque le plexiglas est mauvais, pourquoi pas se débarrasser de ça dans les entreprises Le gouvernement, le leader du, le parlementaire du gouvernement, le député rappelle qu'en janvier, il y a eu... Euh, euh, il y a eu euh, janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre. Il y a eu de nombreuses consultations euh, et bon nombre de décisions prises par le gouvernement. Ce sont des mesures euh, que le député a approuvées pour lesquelles il a, euh, il a voté. Euh, depuis, il a changé d'avis. En fait, il a voté en faveur euh, de, de l'utilisation des député de New York, oh, s'il vous plaît. J'entends le député crier, je pas qu'il n'est pas de ce côté son comportement. C'est parce qu'il n'est pas euh, de notre côté. Une fois encore, il a quand même voté pour ces mesures dans le passé. Question suivante, député de... Euh, ce c'est pas étonnant qu'il y ait un problème d'abordabilité pour euh, l'alimentation, la, augmentation, d'utilisation des banques alimentaires. Euh, à Kitchener, de plus de 26 euh, un de nos refuges a dû fermer provisoirement parce qu'il n'y avait pas assez de place. Euh, Est-ce que le Premier ministre veut bien dire aux gens de Kitchener Center ce qu'il fait pour euh, s'assurer que que tous euh, euh, aient accès à des aliments abordables et à la possibilité de se remettre de la crise. Euh, ministre des Finances, merci. Euh euh, à le député d'en face, pour cette question importante, évidemment l'abordabilité à travers la province, c'est un problème. C'est pas seulement un problème en Ontario, c'est tout le Canada. L'insécurité alimentaire, l'augmentation des prix, euh, manque de logement également. Ce sont des questions que nous prenons très au sérieux. C'est pourquoi, président, nous avons agi pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, euh, par exemple euh, du côté logement, euh, euh, augmenter l'offre de logement pour des, des, des logements euh, euh, ciblés, euh, aider les personnes, euh, augmenter le salaire minimum pour plus de 60 000 personnes pendant cette crise. Merci pour la question. Nous avons continué d'agir. question complémentaire. Encore une fois, pour le Premier ministre, les gens de ma communauté ont du mal. Euh, euh, il est impossible de trouver euh, un logement sécuritaire et abordable et impossible de survivre avec euh, Ontario Travail ou euh, la prestation handicap. Les modèles euh, du gouvernement ont, sont démodés. Il faut que chaque décision mette en priorité l'alimentation. Alors, pour le gouvernement, est-ce que le gouvernement va s'engager à augmenter euh, les prestations handicap et Ontario au travail pour que les gens puissent euh, arrêter d'implorer euh, le gouvernement de quoi de survi euh, survivre. Ministre des Services Sociaux, je réitère l'importance de la provision de services essentiels. Euh, C'est une priorité pour nous lorsque nous regardons les prestations des camps et euh, Ontario Travail. Euh, il faut demander ces euh, soutiens à cause des soutiens offerts par euh, le gouvernement fédéral. Nous avons vu baisser le nombre de demandes auprès de nos programmes, mais nous voyons que cela recommence à augmenter. Nous comprenons l'importance d'offrir ces services. Nous avons euh, alloué plus de 8,3 milliards de dollars d'augmentation pour offrir ces services. Nous avons augmenté les taux, euh, enfin les paiements pour les handicaps euh, et euh, Ontario Travail. Et nous avons rajouté un milliard et plus de, de financement pour les services sociaux. Nous continuons de dépenser pour soutenir les, les gens vulnérables dans ces programmes. Nous avons continué de nous assurer que l'accessibilité à ces programmes soit euh, maintenue. Question suivante, député de Scarborough. Euh, pour le ministre de la Santé, hier, j'ai déposé un projet de loi euh, pour la loi sur les communautés sécuritaires pour répondre à la violence utilisant des, ma des armes à feu, alors nous allons essayer de d'augmenter de, de les programmes dans les hôpitaux et nous allons également permettre des conseils informés par les traumatismes pour les victimes, les familles touchées par la violence utilisant les armes à feu, euh, ce soit financé par l'assurance la, santé. C'est une crise de santé publique qui déchire les familles et les communautés, crée la peine intergénérationnelle. Cette année, au milieu de COVID, nous avons eu les incidents les plus graves de d'homicides utilisant Donc, une arme à feu. feu on en seulement il y a eu 11 homicides. Et tout cela est dévastateur pour les familles, pour les gens. Le projet de loi euh, euh, euh, cherche à guérir ces traumatismes en adoptant un, une approche informée par ce besoin de faire face au traumatisme. Est-ce que vous allez soutenir ce projet de loi en l'incorporant dans les travaux que vous faites maintenant Leader parlementaire du gouvernement, le député SEC, nous de ce côté, nous prenons très au sérieux les, les projets de loi de députés. Nous allons certes étudier les provisions de ce projet de loi comme nous le faisons avec tous les projets de loi. Mais en même temps, la question des, des armes à feu, des gangs, c'est quelque chose de très important euh, euh, euh, que nous essayons de, de traiter depuis longtemps. Nous investissons beaucoup, plus de 800 millions de dollars, pour euh, répondre à ce problème des gangs et euh, des violences. Mais euh, c'est une approche multiple qui doit comprendre non seulement des interventions sur le terrain, soutien pour la police, mais également renforcer les sécurités euh, à nos frontières, et également les communautés. Euh, et les services communautaires, euh, travaillent pour réduire euh, l'incidence de toxicomanie et, et autres efforts pour qu'il y ait un, une continuité des soins et de, de contact Alors, merci pour la question. Mais nous allons revoir les, les provisions de son projet de loi. Question complémentaire. Ma question s'adresse la, à la ministre de la Santé. Il n'est pas possible de se sortir de cette question. Mark Sanders, le chef de la police, a dit notre, nos communautés ont mal. À Scarborough-Guildwood, il y a eu huit événements de, de tir. J'ai participé à une séance où des mères et des proches de personnes décédées se sont retrouvées. Tanisha a perdu son frère, Michel a perdu son fils. Ces gens ne veulent pas une solution à moitié prête. Ces gens veulent une solution communautaire et globale. Si nous... Si nous appréhendons ce problème par le biais d'un angle communautaire, nous pourrons trouver des solutions, d'un angle plutôt de santé publique. Nous ne pouvons pas compter sur les hôpitaux seulement. Nous devons adopter une approche de santé publique. Le gouvernement travaillera-t-il avec les responsables de la santé publique afin de trouver une solution qui réglera les problèmes de violence par arme à feu. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a investi en trois, trois paliers. La députée est sûrement d'accord que les trois paliers sont importants. Il faut également reconnaître que ces armes à feu souvent sont illégales et elles viennent du sud de la frontière. Les clubs de sa communauté font un très bon travail de sensibilisation et de participation. Je connais très bien la région de Scarborough-Gildwood et je sais qu'il y a d'incroyables organisations. Voilà pourquoi nous allons investir. Et j'aimerais saluer la question de la députée. Il y a un nombre important de mesures qui ont été adoptées et si son projet de loi de député est voulu, il sera adopté. J'ai une question pour le ministre des Affaires municipales. Des questions ont été posées en ce qui concerne l'étalement urbain. Nous avons voté dans ma circonscription contre les projets d'étalement urbain. Les Hamiltoniens sont complètement ahuris par ce qu'il se passe. Plusieurs représentants ont dit que le gouvernement devrait arrêter de s'ingérer dans les politiques de Hamilton. Je dois demander, est-ce que le ministre respectera la décision démocratique d'Hamilton en ce qui concerne le logement et la protection des terres agricoles Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. Des jeunes familles, des personnes âgées, des Hamiltoniens de toute la société doivent avoir accès à un logement abordable. Nous vivons une grande crise du logement. Nous avons demandé à nos partenaires de se pencher sur des plans de croissance. Il y a plusieurs mois, nous avons envoyé un signal clair aux municipalités. Nous voulons que les municipalités aient des plans clairs, prêts à temps contenant des projections sur 30 ans en ce qui concerne l'accès au logement. Nous voulons que les villes puissent voir à long terme. Nous vivons une crise aujourd'hui, cependant, donc nous devons agir aujourd'hui. Les partenaires municipaux doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour atténuer cette crise. Question complémentaire. Ce ministère n'a rien fait qui garantira que ces nouvelles maisons, ces nouvelles unités seront abordables pour les citoyens. Ensuite, mais comme étant en ont marre de l'intimidation vécue par ce gouvernement, le maire a dit, je m'en fous de ce que dit le ministre, un, un sondage dit que 95% des répondants veulent protéger nos terres agricoles. Les Hamiltoniens envoient un message clair. Malheureusement, ce gouvernement a une feuille de route de bafouement de la démocratie. Le gouvernement veut aider ses petits amis développeurs. Je réponds ma question. Est-ce que vous allez respecter la décision démocratique d'Hamilton Réponse du ministre des Affaires municipales. Le nom parle encore une fois. Bon, si vous ne voulez pas me croire, penchons-nous sur d'autres données. Un représentant d'une organisation dit que Hamilton n'aura pas assez de maisons détachées pour les familles et que les gens devront aller plus loin. Hamilton croîtra de 236 000 personnes dans les prochaines années. Hamilton n'a pas assez de terres à disposition pour offrir des logements à toutes les familles. Ce sont les planificateurs et conseillers de la ville eux-mêmes qui ont affirmé cela. Nous allons collaborer avec les partenaires municipaux. Merci beaucoup. Je demande aux députés et ministres concernés de revenir à l'ordre. La députée de scarborough gildwood Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime d'adopter le projet de loi 60. Le leader du gouvernement a indiqué qu'il soutiendrait ce projet de loi. Je demande donc le consentement unanime de la Chambre inaudible. Nous devons régler les problèmes de violence par les armes à feu dans cette province. Rappel au règlement, euh, rappel j'ai dit que nous allions nous pencher sur le projet de loi et que si c'est un projet de loi adéquat, après examen, nous allions l'adopter. Elle a proposé ce projet de loi hier. Je ne sais pas si même ce projet de loi a été imprimé. Ce n'est pas dans ma pratique habituelle d'adopter de manière unanime des projets de loi. Le projet de loi doit être envoyé au comité. La députée demande le consentement unanime pour l'adoption du projet de loi 60. J'ai entendu des noms dans la salle. C'est la fin de la période des questions. En vertu du règlement. Un député indique qu'il n'est pas satisfait de la réponse donnée à sa question en ce qui concerne le nombre d'infirmières qui ont été engagées ou qui ont démissionné. Madame Tangri demande la le... troisième lecture du projet de loi 13. M. Miller à demander que la question soit mise au voix. Les cloches sonneront pendant 30 minutes. Vous pourrez donc voter sur la motion de Monsieur Miller de Perry Sound. Je demande au greffier de préparer les seuls de scrutin. Merci.